Oh, allo? Mais non! Salut les Skyrosiens! Je m'attendais pas à vous voir. Hein. Alors, chat, déjà, j'ai une question. J'ai pas envie de jouer avec euh, les, les trucs inversés. Mange tranquille, je fais une game. Vas-y, assieds-toi, j'ai tout buté, j'ai mis ton live. Euh... Je voulais juste essayer une game à la manette. Ouais. C'est ce que c'est ça? Là, c'est un abonné, il a capté l'adresse. Il a envoyé 50 menus euh, commas. Ouais. Oh, frites, hamburgers. Sympa! Non, oh, mais merde! Ah ouais! Mec, tu m'as vu? Vas-y, je suis parti, gros. Je suis parti, je suis parti, je suis parti. Show, H, manette. Wow. Je t'aime, mon amour! Ah, moi aussi, bébé! Il m'a dit je t'aime! Il ouais. est trop mignon, gros, il est venu me donner! Il ouais. y a un mec à gauche, un mec à droite! Ouais. Ah merde! Ah, ah merde! Ah bah, ras-le, plus. c'est sérieux. gros. pas eu lui, hein Mec, ça fait 6 heures, ça va pas jouer à Warzone Mec, a, a, une a, une a, une il, a, il attend toujours, le mec, là. C'est moche, hein Oh putain, j'attendais le parachute Oh non, y'a un mec, y'a un mec, ça il y est Y'a deux mecs Ah non, en fait, je viens de comprendre pourquoi est-ce que le mec était à droite au lieu d'à gauche ça te lance, j'en refais une, j'ai le temps Trop fort même à la manette, les gars j'ai jamais joué à la manette, vraiment je... A ch chaque fois que je prends la manette, les gars, c'est que je suis, e je suis dans un état trop sale pour, euh, pour toucher un clavier-souris. Là, là... là. Ni on le fait. Faut-moi la paix, l'homme de Dieu Casse-toi d'ici Altair. On Al t'aime pas On t'aime pas. Je t'aime encore moins Altair. Je vais te faire la peau Vous êtes chaud, tu J'en fais une autre... Basta les ultras qui se rimaillent gentiment, atterrissaient en haut du phare. Ok. Donc toi t'es le, le dans. Okay. ok. Ok. Ça roule, ça roule. Ça roule, ça roule. Ça roule, mon corps. C'est quoi ton pseudo euh, Je te... Ok, c'est bandit. Merci de, de m'avoir donné ta vie, Bandi. Okay. Ah ah Mais comment comment il met une plaque Il faut rester appuyé sur triangle Oh triangle, triangle. Oh je vais faire un kill, je sur triangle. Ouais ah, vas-y j'ai envie de me goder le cul aussi. Il y avait un mec sur la map, il y avait un mec qui était là. Oh merde. Oh merde. C'est super dur à la manette. Oh. C'est super dur, bordel. Il m'a teabag, il m'a laissé me relever. Il n'y a pas pire humiliation, bordel. Ah ouais, la M assist. Les gars, vous voulez que je vous montre la M assist La vérité, la vérité sur la M assist. Regardez. Je ne touche pas au joystick. La manette tire toute seule. La manette tire toute seule, chat. C'est ça la vérité. Voilà comment Skyros joue. Aïe, hey, arrête, arrête! Ok. Oh ouais, non mais. Non mais, gros, y'a. Ah ouais, le nombre d'headshots. Genre, tu veux pas appuyer une seule fois? Rester appuyé sur une touche, c'est horrible. Mais arrête! Oh il est en train de push. Allez hey, je prends la position, je vise. Je mets que des headshots parce que j'ai la aim assist. Hop, tu pues la merde. Comment on fait une exec Allez hey, hop. Easy man Fucking easy, tocard Je pense que Je. Je.. Je ne tirais même pas, chat. Je pas à voir qu'il me yeah. oh. Oh. Moi, je, je, je suis incapable de faire un jump shot à la manette. Ça vous fait quoi euh, de voir que j'ai plus, plus de kills que, que Sky en débutant à la manette Allez crève chacal va Ah oh, sale joueur bouclier je te déteste Ah non mais c'est vraiment. mélange Je les aime bien en vrai Et moi je joueur bouclier mon frère hein. Pourquoi est ce que l'IM assist il... a. Mec il a repéré un truc à travers l'attente Mec tu veux pas te décaler voilà. Oh là là là Yah6 qui fait tout Je push je push je push je push Nico mec Viens on doit courir en zone on doit courir en zone Oui On est coupé maintenant Maintenant on joue ensemble On joue ensemble On joue ensemble et tu me covers J'ai besoin de toi pour gagner Non non prends Prends Aïe aïe aïe aïe aïe Voilà ça Voilà La prochaine fois tu viens faire la portière avant frérot Mec il a 2 de Oh merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde Ok on ouvre Hop Hé hé hé boy hé hé hé Ah merde Je sais pas trop si je peux monter Ah merde c'est glissade je voulais faire la crosse, les gars. Je voulais faire le joueur manette. Genre, je voulais être un vrai joueur manette une fois dans ma vie. Allez, vas-y. Oh, fais chier, bordel, merde. Il a pas une classe bouclier, Skyros C'est pour, un... pour un pote. Dites-moi si vous avez d'autres indications à me donner. Hein. Je suis un tocard. Hein. Ok, donc là il faut pas que je meure les gars. Ok, donc normalement... Comment ça complique. Faire ah, comme ça. On va voir chat si l'AM assist est réel R Regardez comment l'angle se tord les gars En fonction de là où est le personnage Je ne touche à rien Est-ce que c'est pas incroyable Mec reprend ton bouclier j'ai besoin de toi pour gagner Mais arrête d'être con il vient prendre le bouclier bordel J'ai besoin de toi pour me défendre Putain vas-y pour faire honneur à Skyros quand même, je, je vais prendre cette arme Oula oh, non, mais, ah, Arrête les gars c'est pas, pas moi qui l'ai regardé comme ça C'est l'Aim qui suit Regardez Viens. Nice, nice, nice tu fais, un, tu fais un taf de ouf, gros, tu fais un taf de ouf Tu fais, tu fais un taf, mec, il est monstrueux, bien joué J'ai envoyé une grenade Ok, on n'a encore pas la zone, on doit faire une rota dans une seconde mais arrête non mais arrête de... Oh merde Cover, cover le bouclier Ok, vas-y on passe par l'intérieur du bat, on passe par l'intérieur du bat, on est, on est obligé de tracer. On est obligé de tracer frérot, on est obligé de tracer. Oh, je dois rester appuyé sur le moi en plus, je sais pas faire. Cours, cours, cours Viens Lapin, viens viens viens je... Ah c'est pas toi Ok nickel Viens on prend la ligne, on prend la ligne, on les baisse, on les baisse ceux qui arrivent, on les baisse. Alors, ça dégage, ça dégage. Oh mec, on est en finale, on est en finale. Vas-y, vas-y, passe ton arme frérot, passe ton arme, j'ai de fumé. Mec, c'est incroyable. En fait, la, la pose même pas. Tiens. Ah la win! Ah, c'est trop simple la manette. Let's go! Merci.